Quand j'étais je jeune, j'avais un les c'était pas un, un ordinateur open source, c'est un Apple, Apple 2, plus quelque chose comme ça, vraiment vieux. Mais la chose que moi, je l'apprécie beaucoup, à l'arrière de la livre d'instruction, il y avait un gros papier que vous déplier, c'est gros comme ça. c'était tout le circuit de l'ordinateur. Puis pour moi, ça, c'est comme un partage d'informations dès Dé le début. Puis ça, c'est la raison, sur notre site Web, tous les kits qu'on a, vous pouvez voir les, les, les schémas ou la programmation parce qu'on veut partager les informations. Um, pour faire mieux comprendre les, les gens,